Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes en ce début d'année 2018. Donc, euh, quelles sont les nouvelles euh, cette année euh, Au niveau finance, eh bien, on nous a annoncé que les taux euh, bancaires vont rester à peu près pareils. C'est-à-dire que ça ne rapporte euh, vraiment plus rien de laisser son argent en banque. Euh, on vous propose euh, des, des taux d'intérêt de 0,10%. Euh, donc même pas 1% euh, euh, dans le meilleur des cas. Ce qui fait que si vous laissez votre argent à la banque, si vous le laissez pendant des années, et il y a pour le moment énormément de gens qui, qui laissent des sommes importantes à la banque, et eh bien au bout de 10 ans vous allez perdre à peu près, on estime 20% la perte de pouvoir d'achat que vous allez avoir. Donc il est clair qu'il faut absolument trouver une solution pour vous pour que votre argent ne perde pas de valeur. Alors euh, bon il y, y a différentes solutions comme l'immobilier, mais l'immobilier on n'a pas une garantie non plus que les prix euh, vont augmenter. Euh, donc euh, qu'est-ce qui reste en ce moment ben, Il reste la bourse qui au fil des années a démontré que c'était quand même euh, ce qui rapportait le mieux. Maintenant il ne faut pas se lancer à la bourse euh, dans la bourse les yeux fermés, sans formation, c'est clair que comme euh, tout, toute activité sérieuse, ça doit, ça doit s'apprendre, donc à ce moment-là il faut que vous vous formiez à la bourse, au trading, à apprendre euh, comment investir, quelle quantité investir, il ne faut pas non plus investir tout votre argent, il faut savoir euh, retirer ses bénéfices quand il faut, il faut savoir euh, protéger ses gains, donc tout ça, ça s'apprend. Il y a trop de gens qui se mettent à faire du trading sans aucune formation et malheureusement euh, ils n'ont pas les résultats attendus. Ça, C'est clair qu'il faut apprendre cette activité comme toute autre activité sérieuse, mais c'est en bourse que vous obtiendrez les meilleurs résultats euh, à court terme, à moyen terme et même à long terme. Et c'est indispensable si vous voulez préserver votre capital. Donc moi je vous encourage à vous former à la bourse, euh, ce n'est pas très compliqué, il y a des méthodes qu'on peut apprendre très rapidement et à ce moment-là vous verrez, vous comprendrez avec l'analyse technique à quel moment acheter, à quel moment vendre et ainsi vous pourrez petit à petit assurer que vous ne perdrez pas de l'argent au fil des années parce que laisser votre argent en banque c'est une certitude, ça c'est garanti que vous allez perdre du pouvoir d'achat et perdre 20% euh, au bout de 10 ans c'est quand même énorme. Donc regardez le reportage ici, on en parle et vous verrez que, que c'est vraiment, euh, vraiment important de trouver, même si eux disent que c'est risqué d'investir en bourse, c'est risqué si on ne se forme pas. Mais si on se forme euh, sérieusement à ce moment-là, euh, ça peut vraiment rapporter euh, vraiment. Vous préservez votre capital et vous augmentez même votre capital si vous le faites sérieusement. Voilà, c'est ce, ce que je vous encourage à faire. On se retrouve après ce petit reportage. Bonsoir. Si vous avez un peu d'argent sur un compte en banque, en découvrant vos intérêts annuels de 2017, vous avez dû être déçu, Même si vous ne nous attendiez pas à grand chose. Aujourd'hui, laisser son argent dormir sur un compte épargne, c'est perdre de l'argent. Kamel Azouz nous en fait la démonstration et nous propose aussi quelques pistes pour placer ses économies. Sans conteste, le Belge est un très bon épargnant. Pour preuve, sur les comptes d'épargne en Belgique, 250 milliards d'euros dorment paisiblement. Autant dire que c'est exceptionnel, étant donné que les taux d'intérêt des grandes banques sont extrêmement bas, autant dire le minimum légal. Mais finalement, combien vous rapporte votre livret d'épargne L'épargne en Belgique aujourd'hui rapporte très peu, puisque dans les grandes banques, les taux sont aux alentours de 0,10%. Pour 1000 euros placés, ça représente 1 euro d'intérêt seulement. Il est toutefois possible d'obtenir un peu plus dans des plus petites banques. Chez Deutsche Bank, par exemple, 1,20%. Chez Midirect, 1%, mais il y a des conditions. Chez Deutsche Bank, les versements sont plafonnés à 500 euros par mois. Chez Midirect, il faut attendre un an avant de récupérer son argent en cas de retrait. Ceci dit, même si vous déposez votre argent sur ces comptes qui ont un taux plus intéressant, au bout du compte, à long terme, vous allez tout de même perdre de l'argent. Si on prend 10 000 euros sur un compte d'épargne, au bout de 10 ans, on aura toujours 10 000 euros et quelques cacahuètes d'intérêt, Mais en termes de pouvoir d'achat, c'est comme si on n'avait plus que 8 000 euros d'argent aujourd'hui parce que le coût de la vie augmentait plus vite que ce qu'a rapporté le compte d'épargne. Pour faire fructifier vos économies, soit de vous jouez en bourse, mais les risques sont énormes, soit de vous prenez un peu de risque, mais il faudra s'armer de patience peut envisager d'autres solutions pour l'épargne à plus long terme. Je pense par exemple à l'épargne-pension, c'est-à-dire l'épargne pour les vieux jours, où il existe des formules moins risquées, des formules plus risquées, à choisir en fonction de son profil de risque. Dans tous les cas, ces formules rapportent plus aujourd'hui que le compte d'épargne. Autre avantage de l'épargne-pension et non des moindres, c'est bien sûr la déduction fiscale. Mais en ce qui concerne les taux d'intérêt des comptes épargnes, aucun indicateur en termes de finances internationales ne permet d'envisager pour cette année une augmentation de vos intérêts annuels. Donc vous avez vu, donc, ils expliquent bien dans ce reportage que vous perdez à peu près 20% au bout de 10 ans si vous laissez votre capital en banque. Les, les, les banques ne vont pas augmenter leur, leur taux d'intérêt euh, les prochaines années. Donc euh, il est clair que si vous ne voulez pas perdre de l'argent, il est temps d'apprendre euh, à trouver une autre solution pour, pour préserver votre capital et gagner de l'argent. Donc Je vous encourage à vous inscrire à des formations, que ce soit mes formations ou, ou d'autres formations. Moi, vous avez des liens ici en haut vers une formation gratuite, vers une formation payante. Donc Informez-vous, mettez-vous au courant, que ce soit ma formation ou d'autres formations. Euh, L'avantage, c'est que vous pouvez commencer sur un compte de démonstration donc sans prendre aucun risque et voir si vous arrivez à de bons résultats de cette manière-là et vous verrez si cette solution-là vous convient pour euh, gagner de l'argent en bourse, peut-être que vous, euh, vous apprendrez euh, euh, vraiment à gagner de l'argent de cette manière-là, que vous aimerez beaucoup ça, que vous allez euh, prendre le virus comme moi je l'ai pris il y a quelques années et que ça va vous passionner. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour cette année 2018, et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment, vous pouvez vous inscrire ici, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.